I'm um. Alors qu'est-ce que nous a appris cet atelier qui portait sur le management de la performance et plus spécifiquement sur l'entretien annuel Bon d'abord c'est qu'on est sur une évolution inéluctable dans la mesure où ce processus est désynchronisé par rapport aux grands éléments de contexte d'entreprise aujourd'hui, désynchronisé par rapport au rythme business, désynchronisé par rapport au schéma d'organisation, moins, moins verticaux et plus transversaux, désynchronisé par rapport aux nouvelles attentes notamment des nouvelles générations. Et puis synchronisée par rapport à la tendance d'évolution manageriale, dans la mesure où c'est une pratique qui incarne un modèle très traditionnel fondé sur le command and control, dans des contextes où l'enjeu d'empowerment et de la responsabilité invite les managers à être davantage dans des postures de coach et d'accompagnateur. Ça nous apprend également à travers les témoignages de Hyundai et de PSI. Il euh, y, y a des lignes assez lisibles qui sont en train de se dessiner, notamment euh, sur la fixation des objectifs, une logique, une logique beaucoup plus agile et plus responsable, avec euh, des collaborateurs qui sont eux-mêmes sollicités dans la définition des objectifs et des objectifs qui peuvent être revisités euh, tout au long de l'année en fonction des actualités et des enjeux d'adaptation. Plus de collégialité également dans le processus d'appréciation, la logique de, de feedback continu qui devient un élément saillant du process de management et puis un enjeu de bien scinder le processus de management d'un côté et les processus RH d'autre part, avec notamment ces enjeux de désamalgamer ce qui relève du feedback, de ce qui relève des décisions, notamment relatives aux augmentations. Et enfin, dernier point, avant de jeter l'eau du bain et le bébé avec et de réformer fondamentalement l'entretien annuel, le préalable, c'est de bien installer dans la culture de l'entreprise cette, cette culture du feedback qu'on évoquait tout à l'heure.